Tu Aujourd'hui, on va jouer à Red Hunts. C'est un jeu où je tape sur la main des autres. Et elle aussi a t'a fait ça, maman. Oui. On va faire sa main. Voilà, le fruit. Mais c'est que Je suis ma maman, c'est pour celle-là. Le nez qui coule. celle C'est là. là. Après, il faut que je vais faire ça. Ah. Oh. je je j'ai gagné là. couffre de J'ai des points à zéro points, là. Il est agrévé J'ai à 5 points 16 points Coupons, je vais gagner 8 points ça va jusqu'à 10 points. Attends, Et du coup, France, c'est quand sa main est bloquée parce qu'elle a tapé sur... Arrête J'ai je... tapé sur ça... j'ai gagné. Non, j'ai gagné. Non, Mais c'est un jour où j'ai joué oui, tu fait ça. Mais non. Mais... Bah Mais oui, pas Tu me laisses même pas ton jeu, j'ai normal Mais arrête As re... mais pourquoi il joue pas T'as refait la partie, il faut avoir. Après, c'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. C'est à de jouer. Je Montre le Allez, va la place. Allez, va la place de Luna, s'il te plaît. Qui a gagné Moi. On a dit le. Moi, j'ai gagné. Tu, tu dis maintenant, j'ai gagné. C'est un petit truc de choisir. Maintenant, de choisir une ouais. main. Il y a plusieurs types de mains. Tu présentes la main qu'il y a. Vas-y. Mais moi, c'est plus. Moi, j'ai gagné. Et non, c'est ma soeur contre moi. Non, oui, tu veux C'est le, ga le gagnant contre le... Non, Pardon. C'est pas quoi oh. maman a pris le truc. Ah non, pas là, dis. la je La normale. Ah non, Ah, C'est une main ah, là, là, là, Moi, le ah, c'est ça. Allez, vas-y. là. allez, t'as la moi allez, Ouais je Ouais gagner. Ouais Ok, merci Mais maintenant, je peux ah, un petit peu plus. Ouais Non, parfait. Non, parfait. <rire> non. Non. Ah. non, non, non J'ai gagné Après, ça mon tour. Non, c'est tu vois ici non. Maintenant, ça te met des petites sœurs Fais-y, maman Fais-y, maman maman Non, c'est Allez, ça bouge. Elle. Très. Okay. Oui. Une grosse patate. Moi, après, je sais ce que je vais prendre. Mais attends, je vais prendre je... je... je... je... oui. Non, mais ça va Tu ne vas pas le faire. Vous te gagner, j'oublie. Et maintenant, y a deux points. Allez, c'est bon. Oh, yes. Mais tu n'as pas l'idée. Oh, mais elle est petite. Mais celle-ci, tu pas l'idée. est Appeler directement. Je suis allée me redire son nom, monsieur. Appelle. Attends, je te dis. Attends, non. Attends, mais mais il faut que ça soit kiffé. Vas-y, attends, Là tu peux le faire. Ouais, c'est Attends, regarde. Ah, ah. J'ai gagné quoi Elle ouais, euh, c'est moi. Contre qui C'est qui qui a euh, gagné Contre moi, qui C'est moi, moi. Non, ça va bien. Toi, t'avais 9 points 10. Yes. Allez, Donc, je suis contre Voilà. Ah, ah. Yeah. Non, oui, je peux. Moi, Moi j'ai gagné pour voilà, l'instant dans toutes les parties. Et elle, a gagné contre ma soeur. Car ma soeur, elle gagne. Je sais à quel point lien vais te faire peur. Mmh. Moi, j'ai oublié de prendre la une... main qui est en astuce oh, aussi. Ah, Moi, celle-là. Un peu, euh... ah, celle-là. I don't know if Demain, bébé. <rire> ah, enfin, moins en Enfin, c'est moi contre le plat. Bien sûr, ça sèche le Mais moi, je J'ai vite moi, ma sœur à la trappe, moi, ça fois j'ai gagné. J'ai gagné J'ai gagné Elle est elle C'est ah, ah, contre ma petite sœur Mais moi, tu peux loin C'est mal, on peut aller en chinois. Tu choisis ta bain Tu veux laquelle la Ah, c'est je t'aime ça avec... Elle a des je... toujours... Elle a la zombie. Elle, elle a Non. Ah, je faire fou, faire fou, je voulais prendre un ensemble Elle. Oh, un jaune. Me... Euh. Yeah, oh, est pas oh, trop trou. Un trou. Un trou. Un trou. Un trou. Un Attends, il trou. Un trou. prends le Un Allez. Un Oh non, c'est j'ai 5 ma petite soeur elle 0 point. <cười> yes, j'ai ah, c'est bon, c'est bon. Oh, Après, regarde, s'il te plaît, vas-y. Ah, c'est tu peux <cười> <rires> elle fille, la fille, la fille, la fille, ma petite soeur. <rire> ouais. la fille, la fille, la fille, la fille, la fille, la fille, la fille, vous fille, la fille, la fille, la fille, la fille, la fille, abonnez-vous au bye bye